Plus fort, Je fais sourire les autres. Encore plus fort. Je fais sourire les autres. Et maintenant, on va le dire avec une voix douce. Je fais sourire les autres. Encore plus bas. Je fais sourire les autres. Et maintenant, on chuchote. Je fais sourire les autres. Et on le dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. Wow! <rire> On aime ça, les affirmations, hein? Bonne journée, et surtout, à la prochaine!